On voulait donner une seconde vie aux décors éphémères. Je suis Cyril Molina et je dirige l'entreprise KellLook. Alors K Look, c'est une société prestataire dans les domaines du spectacle et de l'événement. On fait de la régie technique et euh, de la conception et de la construction de décors. C'est euh, le constat après toutes ces années de tonnes de déchets qui sont passés à la benne et euh, l'envie de rompre un petit peu ces habitudes et euh, d'aller vers des pratiques.. Euh, plus vertueuse. C'est d'anticiper un petit peu les matières et les constructions qu'on allait faire justement pour déjà diminuer les déchets à l'issue de l'événement. Alors, la ressourcerie, en fait, ça consiste à récupérer des matériels, des équipements construits, des décors construits sur des événements, les stocker ou les mettre à dispo directement aux gens qui en ont besoin. Il y a un atelier de réinsertion par le travail qui est à Manos. On leur met de côté dans un bac tout un tas de matières qu'on récupère. Elles fabriquent avec nos matières des sacs et des objets de maroquinerie qu'elles revendent pour financer leur association. On a aussi pu le faire grâce au soutien et de la Société Générale et d'un financement européen qu'on a eu, leader. À chaque étape du projet, on savait que dans la relation qu'on a avec, nos, avec la société générale, c'est plutôt en confiance, avec une réactivité. Quand vous avez des décisions à prendre, c'est quelque chose qui vous rassure et qui vous pousse un petit peu à aller plus en avant. C'est de, de développer ce principe de, de ressourcerie. On essaie aussi de développer le principe locavor, que ce qu'on collecte soit au profit de, de structures locales. C'est vous l'avenir, Société Générale.